Je suis là. là euh, il y a un petit problème. Je sais pas si vous entendez ce que j'entends, mais on entend plein de zombies en fait. Ouais. C'est ultra chiant Ouais, il des tirs aussi. Il tire a des tirs. Au... tirs. Ouais, c'est ça Non, ça, c'est le chien. Quoi il arrive à sauter. Oui, regarde. Ah, il oui. bah, y a des trous dans le mur ouais. qui se... Euh, c'est le chien, c'est le chien avec ses crocs. Ah, c'est le chien. Ah, bah Je savais pas... Regarde, on a trouvé un autre. Le oh, j'ai besoin, j'ai faim, j'ai faim là. Ah, j'ai ouais, euh, euh, mis euh, des euh, médicaments à l'intérieur, j'ai ah, mis euh, des médicaments à l'intérieur. Pourquoi il parle le C'est qui, qui qui casse? Euh, euh, Je pas, euh, la des... bouffe Elle est où la bouffe et les gars les gars faut ouvrir là-bas. Regarde, regarde, il tire, il tire, il tire, tire Vite, attendez, je vous donne la bouffe oh, La vie Euh. Euh. En... Euh tenez, attendez, là c'est ultra 60. Les gars, les gars, les gars, sortez vos armes et toi tu me rends, euh, Tu peux me rendre mon. Mer, merde, merde, merde Il ouais. me l'autre. Euh, merde, Ah voilà, conserve. Tac, je vous en donne deux, une chacun, ok Tiens, les est derrière, derrière toi. Hop, c'est bon, allez. Merci. Allez, allez. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il y a personne, c'est quoi ce bordel ouais, Il tire de loin là. Ce sniper ils sont, ils sont tout au fond. Je les ai vus. Et le chien reste tranquille, reste tranquille. Oh putain, pourquoi le chat ne suit Je sais pas. Ah t'as avec le mec de tout à l'heure rentrer lui vas-y rentre rentre comment comment tu sais qu'ils sont là euh, bah j'ai entendu ça le va dehors ah. pourquoi ils nous valent du mal Je ne sais pas ils ont dit qu'ils avaient l'intention de s'aventurer dans les tunnels, mais... pour vous vous de la tunnel mais on dirait dessus est ce que vous voulez bien nous aider pour euh, les capturer ouais, Tracté, tracté, parfait, par Euh ouais, enfin pas forcément les capturer mais euh. Les euh. Pas pas de juste leur demander pourquoi ils sont là et puis euh, leur dire euh. Peut-être qu'on va leur proposer de rétraction. Euh ça j'y comprends très trop Parce que faudrait oui. peut-être prendre la candice notre communauté. Ouais mais.. Pourquoi ils nous ont tiré dessus d'abord Bah on va, on va. Non non ouais, a, on va d'abord les, les capturer, on va d'abord les capturer. Bon. Le chien tu fais attention hein. Allez, go, allez, go, non non non non. go, go, go, go, Partez, partez, partez, partez Ferme go, Ferme Ferme, go, go, go, Dans la réserve, dans la réserve son... merde, merde merde go, Dans la réserve. Merde est Recherché par le gouverneur On est recherché, on est recherché par le gouverneur. Ah d'accord. C'est eux Ah vous êtes dans le même cas que moi. Euh ouais. Moi ça fait des C'est bon. Les gars, on ouvre, on va, on va jeter un coup d'œil, ok Oh Pierre, non non non, stop le chien Est-ce que t'acceptes d'y aller Tu jettes un coup d'œil et tu reviens tout de suite vu que t'as ta blindé vitesse. Ouais ok c'est bon. Allez, on y va. Okay, -y. Ouvrez lui. Allez, go. Go je lui ouvre de loin. Aïe, ouais, c'est bon, il a l'air d'avoir personne Attendez, moi je peux aller sur, peux aller sur le toit on sait c'est qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui... Euh, mais il y a des trucs bizarres, il y a des monstres, il a des <rire> Des rats, j'entends des rats et tout ça. Ils sont pas. Par les planches. C'est-à-dire il y a un zombies et une sorte de mini horde de zombies, une bande de zombies qui sont, sont, sont de leur côté. Oh bah ouf. T'as pas tiré dessus Qu'est-ce que Vas-y, mais il certain que j'étais passé par là. Essaye d'aller les appeler. Putain, je les entends plus vite, revenez, revenez vite. Il pas pris en en face Je vais Il vite sur le dos. Ils sont encore là. Mais ça veut dire qu'il y a une entrée les gars. Oui, il y a une. Mais oui, oui, oui, mais là, ils peuvent pas venir. Go. On, on barricade, on on reste ici. On reste ici pour bon l'instant. Ah ouais, derrière, on va venir il faut pas trop qu'on des munitions, on va les okay, si ouais, tu Le chien, euh, t'as besoin des. E de... de... tiens, tiens, tiens, viens le chien, viens le chien. Le chien, viens. Okay, ask, ok, si tu veux, tu peux rester avec nous. Tu nous as aidé... Ah non, euh, tu mets des munitions. Oui, tiens euh, derrière de chien, euh, de ouais, côté toi le chien, à côté de toi. Les gars, je les mets dans euh, la réserve. Euh, ok, il n'y a pas un moindre je vais lui acheter une arme. Oui, il m'a. une arme, une arme plus puissante. J'ai réussi à avoir de l'argent. J'ai utilisé euh, Je crois que je vais pouvoir t'acheter euh, une bonne mitraillette Ok, ouais, deux une J'ai une a 74, extrêmement puissante Et moi je pense que j'avais une réserve avant Je crois euh... Je sais pas, pas si vous avez pris Monsieur le général d'avant, est-ce que vous avez Vous m'avez escorté ici Est-ce que vous avez pris toutes mes armes qui étaient euh... Je pas en France. Le gouverneur et son groupe dans le gouvernement était une radio, il récupéré Ils ont dû mettre dans une radio qu'ils avaient récupéré des armes. Ils ont dû mettre dans une réserve. Je pense. J'irai peut-être ah, aller, aller les chercher. J'en avais euh, plein. Euh, du coup je vais prendre une, une mitraillette à quoi je comme ça. Ah. Je pense Alors. que ma mémoire commence à revenir. Attends, euh, là. Attends, laissez-nous tranquille quand ah, je lui achète l'arme. Да, мне Y Il a Midus qui vient de m'envoyer un message T'as uh, envoyé un message radio Tiens, les fois Ouais, je lui dis ce qu'on qu fait au deck Euh, bah, dis-lui de nous rejoindre, oui. euh, un petit bien, ami, bien. Bien. Pardon En plus, j'ai envie de se me... à soir, moi aussi, à Euh, est-ce ah. que je pourrais avoir un petit silencieux avec Ok, c'est okay. okay. un petit un mineur qui est là attends le chien mais est coup le chien qu'est ce qu'il a super le qu'est ce qu'il y a machin et j'ai enlevé cette lumière là elle est allée trouver le ouais je sais pas qui est enlevé cette lumière le chien qui est là je pense c'est moi Bah, mais, mais une lumière mais moins puissante sensible. Bah, attends, je vais la poser, je vais la poser. Oh, ah, c'est le chien, y a, il lumière, Attends, le chien, le chien, là, il voulait... Euh, ouais, mais avec moins de longueur. Attends, il est où, le chien Qu'est-ce qu'il y a, le chien Qu'est-ce qu'il y a attends, là, c'est qui, par contre, c'est lui, là, Alors lui, là. Ah, c'est ce qu'il y a. Pareil. Attends, Je vais la poser lui. Je lui dis, c'est un gars qu'on a rencontré très, tout à l'heure, c'est ça Les gars, c'est tout à l'heure, on a dit. Personne ne l'a pas encore rencontré. Mais mais moi, juste je... euh, Nous, donc, On ouais, l'avait rencontré, mais attendez. On est juste le mec euh, qui m'a fait. C'est là. Non, les gars, euh, je sais pas, pas mais il m'a en envoyé toi. un message. J'ai une soirée avec un mec, un mec là. donc euh, je sais pas ah si alors, on va. Ah merde, le viseur, tu n'as Attends. Ah, super, merci pour le viseur. Ok. Ils veulent nous attaquer vite. Il nous tire dessus. ceux-là. Il bien, revenir, revenez, On se À la protège, à la protège. Euh. Alors protège C'est toi qui m'as envoyé le message. Je vous Mec on est revenu, On est venu en Allemagne. Il y a des gens qui nous ont okay. exportés. On te l'a dit. On était dans la même ville avant, putain, non, ça fait plaisir de trop te voir. C'est lui bon, bah, bon, Ce, ce que, que je t'ai dit, dit notre, ouais. notre camp. Notre euh, notre... Non, base. Je propose un truc en fait. Ouais, C'est toi euh, le radio. problème Non. Ouais. Je bon, propose un truc pour faire de diversion. Vous pourrez être au 3 là. putain, oh, ouais, tu ouais, mets des fumigènes. Ton, ton, ton, tu passes par l'arrière veux... ah, le chien. Oh le chien est dort, le chien. Bon bah. Bonne chance. Il est a train de du Ah non, il est réveillé. On les attire ici, est, on les attire à peu Bah, je peux voir si tu as une puissance te plaît. Bah, va voir dans la réserve, dans la réserve. Je suis désolé, c'est que tu es comme ça dans la guerre pour euh, ouais. l'instant. On s'est barré de, de la vraie ville et on devait payer ensemble, rançon, mais on ne l'a pas payé. Ouais, c'est un général. En fait, lui, c'était le général, il devait nous faire payer. Mais en fait, il était... il était... le gouvernement. J'ai Charles. J'ai déjà recherché. J'ai pas le bah, bon Oh, j'ai une bonne idée. Pousse-toi, pousse-toi. Charles, Charles, pousse-toi. Ouvre-moi, ouvre-moi. Ok, le p'tit, tu vas venir avec nous. Tu restes, tu restes à... Attends, non, suis... mais, mais, mais, pas, mais pas ça parce que mais, mec c'est pas. Mais si si, je les ai trouvés dans le tout à l'heure. Tout parce à l'heure. Ça va plus nous protéger, mais c'est pas très euh, RP quoi. Ouais bon, bah, ah ouais, on va te pointer derrière bien vu. Bien vu. Ok, euh, chez vous. vous avec moi dans, euh... Attendez, il faut que des... qu'il passe dans le couloir, qu'il aille voir euh, s'il y a des personnes. Euh J'y vais. Reste avec moi, le chien reste avec oui. moi. Le code, Allez. vous connaissez le, le code, les codes Le chien, je t'appelle le chien. Vas-y, ok. Ouais. Nous, on reste derrière. Le chien, viens, viens, viens. Euh, Est-ce que euh, fais voir ton endurance que t'as, le chien Vas-y, cours le plus vite possible dans l'allée là. Ah, ok, c'est bon, on revient, on revient. Du coup, re tu... euh, qu'est-ce qu'on va faire Merde, je sais pas. Là. Vas-y, ouvre, ouvre la barricade. C'est comme ça qu'ils sont attaqués. Attendez. Attendez. Le chien vient avec moi. Oh, attends, attends, attends. Je les ai devant. Mettez une lumière, mettez une lumière. Non, non, non, aucune lumière. Je les ai devant. you mm -hmm. Putain. Et il s'est passé quoi là Il est mort. Non. Attends. attends, attends. Non. Vite, va là-bas. Attends, on peut le sauver, on peut le sauver. Vite. Il est mort. Il est mort. Allez, on est bon. il est allongé là. Non! Non! Non! Putain, ah, c'est pas encore lui. Est... Ah, bah, il est passé où? Putain. Est est bah, attends, je prends son arme, je garde son arme. Perdu. Je pense que. Il, est... il a dû. Il a dû. Oh, mais il a dû revivre. Je pense qu'il. Je pense qu'il y avait quelqu'un. Je sais pas, mais je pense qu'on l'a expliqué en hein apprendre. Là bas a une personne Alors Il y a une personne, personne. Taillez-vous, il y a une personne Oh putain Charles, c'est toi Moi j'ai ton arme Venez rentrer, rentrer Ah super, Allez, allez, on y va, on y va. Oui moi aussi, j'ai cru que étais mort. Vas-y go go, rentrez, rentrez. Oui, on a fait un arbre Moi j'ai besoin, euh, ouais, en, en, en, en, je sais pas qui Moi ah, j'ai besoin de nourriture. Euh, Tiens à l'échelle Je vais juste montrer l'enfer parce que sinon il va te Merci. Euh, et ma deuxième petite arme, est-ce que vous l'avez non, non, je suppose que non. Je sais pas. Non. Ok. Il y moyen, vite fait, d'avoir une canette, s'il te plaît. Oui. Euh, ouais, ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, je te. Passe-moi ça. Ok. Ah bah, je te donne euh, en fait. ça. Voilà. Euh, Alors, vous avez pas une, une idée, pas ah, une idée non, de combien se Moi je parie que lui. j'ai vu exactement 000. les sons. Ils sont, ils sont cas, euh, euh, euh, Moi j'ai j'en Je, de, euh, d accord, d accord, je mettais. Je vais remettre euh, des soins. Je pense il a besoin Mais il peut aller au. Le chien, tu peux aller où là-bas Dans la réserve Ah oui, il y a des soins. Si t'as besoin de soins, tu peux aller dans la réserve, mais je crois que tu pas besoin. Euh, mon petit je peux avoir un besoin. Ils ont un entraînement aux armes. C'est juste. Je propose un truc, Je suis des bouge, qu'on bouge. On va rester ici. Oula C'est là, Je pense Non, non, non, on reste dans notre base. On va les attaquer, on les déconçera, mais on va rester dans notre base. Si, c'est notre base. Mais on reste ici. On reste ici c'est est maintenant. On a aucun il a peut-être en fait. Non, non, non, mais là-bas j'ai barricadé. Non, on est 6 contre 3, les gars. Les gars, mais on a deux snipers, on a deux snipers. Je me mets là-bas, j'ouvre, comme je tire, je me recouche. Et à chaque fois on fait ça. Mais merde. C'est ça. Mais oui, mais il faut pas bouger. Anthony, Anthony, Alors, Anthony. Pour, Toi, t'as un snipe, t'as un snipe. Ok. Et si nous on se met derrière les trucs là que j'ai pris là-bas, euh, on se met là-bas, on ouvre, on tire, tout tout on les referme. Le a chaque fois on fait ça, ok T'es d'accord On va contre les, le mur s'il te plaît. Tout le monde contre les, le mur, bon les gars. Tout le monde a sur lui. Tout le monde est bien on J'ai une soirée, des armes mais reviens, reviens, tu veux? Ah, il va se prendre des trucs. Alors, les gars, les deux snipers, je veux qu'ils partent derrière. Je veux qu'ils soient derrière et qu'ils nous couvrent H24. C'est ce okay. que j'ai okay. fait. Qu'ils nous gardent dans leur viseur. Dès que, que les snipers, vous ne voyez plus dans les viseurs parce qu'on a tourné, vous nous rejoignez, ok? Par contre, le chien, il m'a fait peur. J'étais au bout de la gâchette et j'étais vu J'ai veillé tirer. Azuki. Toi tu vas partir par l'arrière et tu vas les prendre par l'arrière pendant que nous on les attaquera par devant Mais il faut d'abord attendre qu'il nous tire Et colle. non c'est qui qui n'a pas de sniper avec moi Ah c'est toi Et tu vas venir avec moi Ok. Du coup. Par contre il faudra que tu fasses des réserves aussi Deux snipers vont nous couvrir et toi, Azoutier, tu vas les prendre par l'arrière, ok le temps que tu montes, le temps qu'on s'y on va compter on va juste des petites secondes avant de partir, comme ça on partira ça en Ou voir on partira en temps. Ok, vas-y maintenant. Je voulais pas qu'on aille dormir. Je voulais pas qu'on aille dormir. Moi j'ai envie de dormir. Ah ouais, attends. Attends, Applique. Applique. adouké, adouké. viens. On fera cette bataille juste demain, ok On va dormir, pour se préparer, ok Très bien. Voilà. Je dors